La partie imposante dans cette station est le bloc thermal. Il est sous la responsabilité de deux médecins thermalistes. C'est des spécialistes en hydrologie et climatologie médicale. Un jour par semaine, ils sont secondés par un professeur en rééducation fonctionnelle. Avant la cure, le patient rencontre systématiquement le médecin thermaliste qui établit pour lui un programme de soins personnalisé Les bains simples procurent des effets sédatifs et relaxants. Quant aux bains carbogaseux ou aérogaseux, ils assurent une circulation continue. Sous pression de gaz carbonique naturel, ils apportent une décontraction musculaire. La durée de la séance est de 10 à 20 minutes. Le les séances d'infrarouge c'est l'utilisation des lampes à incandescence, des lampes à filament et du tungstène. Ils sont indiqués dans les entorses, les confusions musculaires et les arthrites des mains et des pieds. Il existe aussi les massages à sexe ou infrarouge et l'électrostimulation. L'électrothérapie, c'est l'utilisation de la galvanisation. Aux bornes positives et négatives du générateur, on relie à l'aide de fils conducteurs les électrodes qui doivent être mises en contact avec la peau. Et ceci en interposant des éponges imbibées d'eau naturelle faiblement saline. Un bilan intermédiaire est établi en milieu de cure et en fin de séjour. Le médecin thermaliste effectue un bilan de la cure. Chaque centre développe ses propres spécialités, selon la composition des eaux, le climat local, l'altitude et les compétences des équipes soignantes. Les eaux de la station thermale de Bohnefiya sont recommandées pour les affections rhumatismales les affections neurologiques, l'ambossiatique, névralgie et impotence motrice, les affections des artères et les affections gynécologiques. Cependant, il existe des contre-indications relatives au thermalisme, spécifiques aux malades traités. Plus généralement, les cures sont formellement déconseillées en cas de grande insuffisance cardiaque, respiratoire, cérébrale ou veineuse, d'infections évolutives et de cancer. Répartie en trois types, la température des eaux de Bohnefia émerge de 20 à 70 degrés. Bien que chaude, elles procurent du plaisir à déguster. Elles contiennent une grande quantité de gaz carbonique.